alors bonjour euh, bonjour tout le monde merci d'être euh, venu aussi dans euh, une scène circulaire euh, vous êtes ici donc, dans, dans nos deux, euh, deux salons euh, années 70 80. 80 vous pouvez retrouver les années par rapport aux conseils qui sont, qui sont proposés euh, l'idée de, de cette installation éphémère c'était de répondre au thème de la Nouvelle Musée euh, 2018, bienvenue chez vous où le, le, musée, le musée Bolo s'intéresse à l'histoire de, de l'informatique, du numérique, également du, du jeu vidéo. Et, euh, et donc on sait, <rire> comme souvent quand on, quand on documente l'histoire du jeu vidéo, l'histoire de, de, ces, de ces machines, on les regarde en fait du point de vue de 2018, une époque où on a internet, on joue au jeu vidéo, euh, sur internet planète, en ligne avec d'autres personnes. On a 12-15 écrans à la maison, on peut jouer sur son téléphone, on peut jouer sur son ordinateur. Euh, on oublie en fait, dans ces qu cas-là, qu qu'à l'époque il y avait un seul écran, donc il fallait partager le, le temps de jeu avec le, le téléjournal, avec euh, les parents qui voulaient regarder une, une série. Euh, à l'époque aussi, il n'y avait pas de, de manette sans fil, donc, donc on jouait accroupi sur, sur le tapis du salon. Euh, et puis plein d'autres choses, on n'avait pas des budgets steam avec des, des milliers de jeux comme aujourd'hui. Euh, il fallait à chaque fois acheter une, acheter une cartouche, seul B, et la changer dans la, la console. Donc on a, essayé, on a essayé ici avec cette, cette installation de, de recréer un tout petit peu cette, cette, cette, cette situation. C'est quelque chose qu'on voit souvent avec les expositions du Musée Bolo ou avec n'importe quelle exposition d'anciens jeux vidéo, c'est que souvent les. Les parents accompagnent leur, leurs enfants et leur disent Voilà, j'ai joué avec euh, cette console, j'ai joué avec ce jeu, j'utilisais cet ordinateur. Et, euh, et en fait, on n'y pense pas tout le temps, mais les, enfin, les jeunes qui, euh, qui grandissent aujourd'hui ne réalisent pas à quel point cette, euh, comment l'accès était la été pour ces machines à l'époque. Euh, beaucoup de jeux maintenant sont disponibles sur la, sur la Switch, en émulation, etc. Mais, euh, mais y jouer à l'époque était, euh, était différent, c'était notre pratique. Donc, c'est des choses qu'il euh, qu faut, qu faut documenter. Euh, c'est le rôle notamment d'un musée, c'est aussi le rôle des, des scientifiques, c'est aussi pour ça que je suis là. Et ça, on peut le faire avec ce genre d'installation On peut le faire aussi en s'intéressant au, aux documents d'époque. Euh, vous pouvez retrouver souvent en ligne des, des magazines de jeux de Et, euh, Si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'êtes jamais allé consulter ce genre d'objet, de, euh, c'est des documents qui sont vraiment particuliers, les publicités, la manière d'écrire, les jeux qui sont présentés. Ça permet en fait de faire ce voyage dans le temps et de, de retrouver un petit peu euh, ce que c'était qu'ils jouaient aux jeux vidéo à l'époque. qu'il ne faut pas oublier que les jeux vidéo ne sont pas euh, populaires depuis les, les années 2000, mais l'étaient déjà dans les années 70. Souvent les gens avaient des consoles de, de sa langue, donc euh, des consoles il y avait un seul jeu dessus. Ou alors des consoles comme l'Atari ici qui était, euh, qui était très très populaire à l'époque. On avait beaucoup plus de consoles en fait à l'époque qu'on qu en a aujourd'hui. Parce que c'était souvent des marchés qui étaient plus, plus locaux, plus par pays ou par région. Euh, donc voilà, c'était le but de, cette, euh, le but de cette, euh, cette installation. Vous pouvez jouer aux différents jeux qui sont là, etc. Avant de, avant de terminer cette mini-conférence qui a été présentée, euh, quelque chose qu'on fait ou qu'on vous propose de faire, c'est d'échanger de, des, des souvenirs. Euh, donc ça peut être des souvenirs un peu de, de toutes les époques, de avant le jeu en ligne, ou bien de de l'époque où vous jouiez avec, avec des consoles Pong des consoles et, euh, et donc l'idée, alors là c'était beaucoup, beaucoup de personnes, c'est assez, assez impressionnant, mais on a tous des anecdotes des souvenirs de quand on jouait chez ça. L'idée c'est de vous donner la parole, et puis qu'on échange, euh, échange un tout petit peu ces, ces souvenirs, c'est, euh, et avant de vous la donner, c'est quelque chose qu'on va inscrire dans une initiative un peu plus, un peu plus large, à laquelle on est en train de réfléchir, qui est celle d'avoir une, une histoire orale. Une histoire orale des pratiques de, de l'informatique et euh, du jeu vidéo. Euh, donc, ici, euh, comme première initiative, on a Barianne, je ne sais pas si, sais pas si bien, enfin, voilà, il a voilà, qui nous a amené des, des, photos, des photos de lui dans sa jeunesse. Alors, on est toujours preneur de, de ce genre de, de dons. On n'a pas fait énormément de communication pour, euh, pour cette fois, mais on a des, on a des personnes qui euh, ont prévu de nous amener des, des photos. Donc, on est preneur d'anecdotes, de, de, de photographies de vous en train de jouer. Et on aimerait documenter, avoir euh, de l'information sur, euh, voilà, sur, euh, sur comment on jouait, euh, comment on jouait à euh, des choses qui se bien facilement. Pour vous donner un exemple, euh, dans la conférence précédente, Péker a pris la parole pour nous expliquer qu'avec ses amis, ils jouaient tous ensemble, en même temps, depuis chez eux, à un jeu, enfin, régulièrement à des jeux sur ProMajor 64. Et <coughs> le fait de jouer ensemble, ça faisait que quand ils, étaient, quand ils avaient un problème, ils téléphonaient à leurs amis, c'était en train de jouer. Au même jeu, à la maison, et ils s'échangaient des astuces. Et comme du jeu en ligne, mais sans, euh, sans internet. Et c'est difficile d'imaginer aujourd'hui que, que ça a pu se, se passer. C'est ouais, pour ça que c'est important en fait, d'avoir ce genre de, de témoignage. Donc, est-ce que quelqu'un est que quelqu a envie de partager une, une anecdote de son passé de, de joueur ou de joueuse Moi, ce que je disais avant, ce qui était cool, c'est que. Enfin, c'était cool, mais On devait souffler dans la cassette à chaque fois que euh, le jeu marchait pas bien. C'est toujours le cas c'était assez marrant, enfin, c'est un bon sujet. Avec quelle console par exemple euh, <rire> Nintendo, cette cuillère avec le clapet, je ne me rappelle plus. C'est oui. enfin, ouais, la, la cuillère Nintendo. Ouais, c'est la Nintendo. Qui s'ouvrait, on mettait la cassette dedans. Ça, je devais... Il y avait même des cassettes nettoyées, je crois. Un... <rire> de... <La> c'est <rire> <Ouais, c> <rire> cool. ça c'est effectivement maintenant, quand on... quand on télécharge en fait... Euh... Des jeux qui sont sans mètres ouais. ou un giga, on ne pense pas forcément à ça. Merci beaucoup. Merci. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres euh, anecdote ouais, C'est impressionnant. Je, même, je me permettrais, en tant que vieux joueur émérite, mérite, hein, ça fait quelques années que je gratte les consoles anciennes. Les pour enfoncer un petit peu le coup, etc. Très souvent, et quand on fait, on fait ce genre de, de, de travail dans le musée, euh, il y a très souvent des anciens qui arrivent et puis qui sont un peu comme quand qui arrivent un peu pressés. Surtout, des coups, ils arrivent, la console est allumée hop, j'arrache la cartouche et je remets, etc. Je rallume je me dis mais ça marche pas, comment ça marche, etc. C'est un petit peu le fait de voir que quand on est face à une ancienne console, on a peut-être un comportement un petit peu, un petit peu impatient, etc. Et le coup de souffler dans la cartouche. Ah ouais, C'est un des trucs qu'on rencontrait assez souvent, mais il y a pas mal de petits bugs et de petits hits qu'on arriverait très facilement à introduire. Des... Comme tout à l'heure le branchement de l'ancienne console qui ne voulait pas marcher avec la télévision par exemple. Il y a des petites euh, surprises de temps on en temps. On a, on a voulu changer, euh, changer la Master System et puis mettre euh, une, une... collection et, euh, et en fait, est, euh, la console fonctionne sur le CK. Voilà. Voilà, le, le téléviseur, téléviseur, téléviseur et puis là, on a une image, mais l'image... Euh, la, mo la moitié de la salle comprend de quoi il s'agit, mais la moitié ne comprend pas de quoi il s'agit. <rire> donc en fait, les téléviseurs ne fonctionnaient pas de la même manière entre la, entre la Suisse et la France, et donc la moitié des appareils fonctionnaient et pas chez les enfin tous les appareils des ne fonctionnaient pas chez les autres, et, mm -hmm. et vice versa. Ça, il y a, il y a tellement de choses. Hein. Maintenant, on a tous les problèmes de connectique ouais, avec ouais, les, les iPhones et les, bien, les téléphones en général. Exact. Mais à l'époque, c'était vraiment un enfer de câbles. Là, on les a cachés aussi bien qu'on pouvait. Mais si vous allez voir le local en bas, il y en partout. c'est Est-ce que vous vous souvenez, moi, quand je repense à mes. Je suis en 83, j'ai beaucoup joué dans les années. Non, non, je me souviens de l'odeur de la moquette, l'odeur du tapis, on était souvent, souvent assis par terre. Si vous pensez à la, à la première Nintendo, au Japon, les, les câbles faisaient 1m50, et on les on rangeait, en fait on clippait les manettes dans la, dans la console, c'était pas la même version que celle qu'on a, qu a eu en Europe, et en fait c'était juste pas possible de jouer autrement que qu'accroupi sur, sur le sol du, du salon. Donc ça j'imagine que certains d'entre vous ont dû connaître cette situation de jeu de chapitre. Ouais, ouais, on... <rire> je un peu de génération avant donc... <rire> vous, non. Vous avez joué aussi J'ai ouais, joué aussi, oui, mais ah. comme vous dites en annonce, euh, j'étais déjà, euh, déjà sorti d'ici. Donc, <rire> donc euh, non les jeux, par euh, Effectivement, je vous disais là, que c'est être assis non, pas, dans le panneau, à genoux dans le. Dans le salon, euh, sur la moquette, c'est aussi des euh, passé des heures. Je vais passer comme ça. Et ce câble trop court, je me suis toujours dit que ça devait être la taille moyenne du salon japonais. En fait. <rire> Effectivement. <rire> les les avertements, je pense. un peu plus la vie Il y a des aussi, c'est mon plus. <rire> un ouais, Avec c'est type... Moi, c'était avec les jeux de course. Chuck and field, Street C'est ce que Il y avait aussi les, les, les manettes de jeu justement qui n'étaient pas progressives, qui avaient juste des positions on off en avant, en arrière, à gauche, à droite, qui n'étaient pas progressives du tout. Ouais. Les premières manettes de jeu sont sorties avec finesse c'est la grande découverte. C'est le, le cas par exemple aussi de la famille des CS. Ouais. <rire> bon, en fait, en fait on, a, on a un joystick, mais euh, les informations qui sont données c'est juste euh, c'est en avant ou c'est pas en avant ouais, hein c'est un petit peu, euh, un peu ça. Les Et je jouais être à correspondance aussi. Je me souviens à l'écran, on avait un port qui était assez phare. Euh, les les Et on était le à acheter, console. Et puis, enfin, comme on voulait toujours jouer plus parce que la raison, on n'avait pas encore on avait des fois on voulait un, un, un, un partager, on a joué le Formula 1. Il y a des francs qui ont de accéléré les canets avec l'autre synchronisation. Ouais ouais ça, joue au ouais, ça se jouait au clavier. Oui, ça se jouait au clavier. Chacun avait une touche sur l'ordinateur pour pouvoir Chacun avait deux accélérés, voilà. Vous ah pouvez imaginer trois personnes sur le clavier. Voilà. Tout le monde peut les jouer. Ouais, merci beaucoup, j'ai connu aussi un petit peu ça, ouais, les, les jeux multijoueurs, euh, quatre joueurs mais sur un seul clavier, c'est un peu vraiment serré. Maintenant euh, avec les manettes sans fil, on peut prendre tout le canapé. Merci beaucoup. Moi j'ai un, ah. un souvenir des, des copies de parties. Ah, mon premier ordinateur c'était un Amiga en 88, et puis euh, j'ai jamais acheté un jeu, parce que personne n'achetait des jeux à l'époque. Donc on avait toujours un pote qui avait un jeu qui était copié d'un autre, etc. Et puis on se faisait des copy-parties où chacun amenait son, son lecteur de disquette externe. Et puis on faisait des piles de des lecteurs de disquettes. Avec l'Amiga on pouvait faire ça, on pouvait chaîner les lecteurs de disquettes externes. Et on mettait comme ça six lecteurs l'un sur l'autre, on mettait des disquettes vierges puis on lançait X copies, et puis ça faisait toc toc toc, toc toc toc toc... On sentait comme ça les secteurs qui venaient s'écrire sur les six disquettes... après on partagea un can avec notre nouveau jeu à la maison. La copie ça tellement changé. Ça ce tellement Je souvenir de la copie physique sur les disquettes avec ce bruit des secteurs qui s'écrivait, c'était quelque chose. Et ça, typiquement, c est, c est, ça de nouveau, c'est un qui est, est difficile à reproduire si on n'a pas C'est impossible de l'imaginer. Et c'est là où ce genre, de, ce genre de commentaires, ce genre de retour, en fait, est vraiment important. Mais je ne retrouverai jamais l'odeur de la moqueur. Je ne sais pas si on arrive à retrouver Le aussi, bruit, le bruit du secteur, ouais, ouais, on peut faire la même chose, avec le fil du secteur mais Yannick, il y a un problème, c'est qu'en train il y a des allergies qui sont arrivées en plus, la moquette, problématique. y a des problématiques. Ouais, je pense dessus pour toujours. Je crois. <rires> Alors avant les copies disquettes, il peu, genre, à, à Tari, moi j'ai encore joué à Soukhtarid de mémoire, Le était qui était sur cassette et qui figeait au moment où il fallait tourner la cassette pour que dès qu'on puisse continuer, on, on volait comme ça un quart d'heure. De tourner la cassette pour continuer. Ça, ça typiquement, typiquement je n'ai pas vécu. Pour les... moi, la cassette, est elle est vraiment audio. Donc, le jour où, j'ai passé 20 ans, j'ai découvert que tournait la vidéo dessus, Alors, tout était possible. <rire> bon, mais tu plus sur une cassette que sur le. Le floppy disk de. Oui, oh, il a déjà. Sur le floppy disk ouais, et... Non, c'était Amiga, c'était 880. Ah oui, 880. Il y, a 7, il y a beaucoup plus. Ouh! Ouh! Ben, allez, allez, pas trop vite. Dites simplement, une disquette, 780 c'est-à-dire c'est moins d'un méga. On ne parle pas en méga, on parle généralement en giga maintenant. Il en faut 1000 pour en faire un. Donc imaginez un petit peu l'information de dessus dessus Je vais vous faire une idée. Vous chargez juste un programme sur la taille, il n'y a que un le lecteur disquette, donc un programme de traitement de texte sur disquette au chargement, il met entre 30 à 40 secondes pour charger. Et Généralement, il fait la moitié de la capacité de la disquette. Vous pouvez on pense un petit peu, on était très patient. Ouais. Très, très passionnés. Voilà. Ouais, on pourrait faire une autre, euh, une autre exposition, la euh, discussion sur les, les temps de chargement des tailles, il y a 15 ans. Merci. Ouais. Exact, exactement. La parole oui. ouverte, vous êtes venu pour, euh, pour écouter, si vous voulez prendre la, la parole aussi ça... Et le bruit du modem 14K, hein 14K, <rire> le fameux champ du modem. 2400 d'abord. Ouais. 2400. Ouais. 2400, le ouais. ouais. premier. bien. modem 2400, c'est la milliard. Si j'ose juste poser la, la question, qui a eu une Atari VCS comme ça chez soi il y a des gens ici, il y en a une. Et, euh, et une euh, Nintendo ou une Master System, et... première console de jeu. Ah, <rire> J'imagine vous avez déjà découvert dans d'autres euh, musées. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, commentaires. Euh, C'est une, une, une initiative qu'on commence maintenant. Avec une, une, une, une, ma vie qui est importante. Vous verrez les fruits si vous si vous ramenez au musée là, dans les autres les prochaines années. Je vous voilà. remercie bon, pour votre merci. participation. Merci. Regarde la dans côté